Bonjour, nous allons étudier l'anatomie de la sclérotique. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Introduction Deuxièmement, anatomie descriptive, à savoir la configuration, les rapports Et enfin, une conclusion Introduction. Sur cette vue latérale du globe oculaire, on voit bien la sclérotique ou sclère est la plus externe des tuniques de l'œil. Elle entoure les 4 5e postérieurs du globe oculaire. Fibreuse et inextensible, c'est la plus solide et la plus résistante des membranes de l'œil. Elle en assure ainsi la protection de l'œil. Elle donne insertion au muscle oculomoteur et se continue en avant par la cornée. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. Commençons par décrire la configuration de la sclère. La sclère, sur cette coupe sagittale, vue latérale du globe oculaire, on voit bien que la forme de la sclère est la sphère creuse, traversée en arrière par le nerf optique, et en avant vient s'encastrer la cornée. La couleur de la sclère apparaît bleuâtre à la naissance, blanche nacrée chez l'adulte et jaunâtre chez le vieillard. Pour les dimensions et le poids de la sclère, son poids est de 1,2 g en moyenne. Son diamètre est de 23 à 24 mm et sa circonférence équatorielle est de 77 mm. Concernant l'épaisseur, son épaisseur est variable selon les régions. De 0,6 à 0,8 mm au niveau du limbe. Et de 0,5 mm à l'équateur, et de 0,3 en arrière mm de l'insertion des muscles droits et 1 mm au voisinage du nerf optique. À noter que la sclère est plus mince chez l'enfant et extensible. Concernant les rapports, la sclérotique comprend deux faces, externes et internes, deux bords antérieurs et postérieurs, et des orifices pour le passage des éléments vasculonerveux. Commençons par la face externe. La face externe de la sclérotique est convexe et lisse. La face externe reçoit l'insertion des muscles oculomoteurs ainsi que leurs aponeuroses. Cette face est tapissée de la profondeur à la surface par l'épisclère, la capsule de ténone et en avant par la conjonctive bulbaire. Pour la face interne, elle est concave et lisse, de coloration brune, et elle recouvre l'ensemble du tractus uvial, constitué par la cornée. Le corps ciliaire et la base de l'iris. Elle est très adhérente à la corite. Concernant le bord antérieur, représenté par la jonction corneosclérale ou même, à vous niveau-là, la sclère est creusée par une rainure dans laquelle vient s'enchasser la cornée. Concernant le rapport de l'orifice postérieur, réalisé par le canal scléral du nerf optique, elle est longue de 0,5 à 0,8 mm, c'est le lieu de passage des fibres optiques. Elle est partiellement fermée par la lame criblée une formation fibreuse, griale percée de multiples trous, par ou passent les faisceaux de fibres optiques. Concernant les orifices de passage des éléments masculinaires du globe, on cite les orifices des vaisseaux ciliaires antérieurs, les points de sortie des veines vertiqueuses, des orifices des vaisseaux et nerfs ciliaires postérieurs. En conclusion, la sclérotique est la plus externe des ténèbres du globe. C'est en effet la plus solide et la plus résistante des membranes oculaires et ainsi assure la protection. Elle a pour rôle de maintenir le volume, les formes et le tonus du globe son anatomie est particulièrement importante à connaître en raison de la fréquence de son abord chirurgical.